forme la pensée, alors il euh, euh, y a certaines populations euh, qui euh, ont forcément une approche complètement différente d'un même sujet et, euh, et je pense que les, les, voilà, les réponses les plus surprenantes euh, vont, vont venir de, de là. J'ai décidé d'inventer un, un, une plateforme,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 Et euh, ce que j'ai perçu de Singapour euh, m'a fait quand même un peu peur, mais c'est uniquement ma perception, pas de jugement de valeur. Et, euh, et Manifeste est né de cette intention de, de réintroduire du sensible. Manifeste, c'est une intention, c'est un, une énergie bien particulière qui consiste à réintroduire du vivant dans, le, dans la vie de tous les jours euh, et du sens. Euh,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 à les conceptualiser et ensuite à constituer une équipe et pour des projets de grande envergure comme ceci, dans l'équipe, ben, identifier des sponsors, des institutions, des gouvernements, des décideurs, qui, y compris dans, dans, dans, les, dans les entreprises privées, qui pourraient avoir un intérêt à pousser ce projet. Ce que je veux mettre en place, c'est euh, des écosystèmes. La c'est sur la ville, le centre de recherche c'est sur le, la création du savoir. C'est des projets sur lesquels je travaille qui sont de plus grande envergure, qui m'amènent à travailler avec des gouvernements. L'exemple du centre de recherche, euh, c'est issu d'interactions avec 3000 personnes, qui sont des étudiants, master, MBA où j'ai fait des, animer des formations. Et, et, et ce centre de recherche finalement s'est imposé à moi comme étant un, un, un nouveau moyen de, de créer euh, et d'apporter des solutions. Euh, universelle mais, euh, mais organisé euh, sous, un, sous un chapiteau, sous un, dans un lieu qui soit bien défini. Une personne avec qui je travaille a associé ce projet de centre de recherche avec la volonté d'un des gouvernements d'un pays d'Afrique de l'Ouest de créer une école de journalisme et de communication comme étant la première étape de, de la refonte complète d'un système éducatif. L'objectif c'est euh, d'apporter des solutions à des problématiques euh, existantes et euh, ces solutions, qu'elles soient suffisamment singulières euh, parce qu'elles ont été euh, travaillées, réfléchies euh, par des personnes qui ont un mode de pensée bien spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur un problème euh, du monde, euh, est-ce qu'on a interrogé un Touareg sur euh, la façon dont il, il, il le résoudrait Et donc c'est ça cette finalité, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs centres de recherche dans différents lieux sur la planète. Avec le Centre de Recherche Manifeste, j'ai envie que euh, tous les jours euh, émergent des idées, se créent des projets, euh, que ce soit un lieu de, en ébullition et qu'on y retrouve euh, des gens qui sont spécialistes en neurosciences et que en fait, ce soit un lieu où, où, où se, euh, se créent, s'invente se, se, se, se, des solutions.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 peut-être un frein parce que ça peut ça peut-être m'empêchait d'être complètement serein parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui me perturbaient mais je faisais en sorte de le mettre de côté à une approche où finalement les choses qui me perturbent, les choses qui me dérangent, j'essaye de les, de, les, de les ressentir comme étant des, des plateformes sur lesquelles je peux construire quelque chose qui va, qui va se transformer. Quoi. Et ce que je vis aujourd'hui avec Manifeste, c'est l'expression le, de cette sensibilité comme étant un moteur pour développer des projets, qui peuvent être des projets de très grande envergure, mais finalement, moi je n'y vois que, que des, un, un travail de construction. Que toute notre singularité. Euh, une richesse qu'il faut enfin, qu'on peut tout à fait euh, mettre en œuvre. Je pense avoir euh, beaucoup conçu de choses ou travaillé avec du mental. Et là ce qui vibre, c'est quelque chose de euh, enfin, une, une approche bien plus complète. D'essayer de faire toute la journée, euh, que ce soit personnel, professionnel, professionnellement, des choses qui nous passionnent. Euh, je ne considère pas que c'est une chance. Je considère que c'est l'espace de liberté qu'on que, qu devrait essayer de, de créer et pour lequel on, on peut peut-être aider les autres. Une partie en fait des freins dans mes, dans mes activités qui est de ne pas être attaché à une, tu vois, une culture particulière parce que je trouve qu'après ça crée des biais.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 dont j'ai senti qu'il avait été organisé, c'est-à-dire que la société telle que je l'ai perçue à Singapour est organisée de telle manière qu'elle fonctionne. Et en Indonésie, par contraste, finalement, elle semble plus, plus organique, moins organisée, moins stéréotypée, et j'y ai senti beaucoup de beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour. Beaucoup et, et en fait, le, ce qui a été ce qui a été révélateur, c'est que euh, ce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 euh, moi, je ne souhaiterais pas y vivre. Manifeste, c'est une invitation à s'exprimer. Se manifester ou manifester son amour, son affection, c'est l'exprimer. Il a plusieurs sens. C'est un nom qui est chargé, c'est un nom commun euh, qui est censé parler à... Pas mal de gens, puisqu'il n'est pas. Voilà, c'est un nom qu'on trouve dans le dictionnaire. Et aussi parce que, en tant qu'adjectif, c'est pour ça que je l'ai choisi, euh, Manifeste, en tant qu'adjectif, la définition est euh, dont la nature et l'authenticité s'imposent avec évidence. Et tout mon travail et notre travail avec Manifeste, c'est de faire en sorte que les choses coulent de source dans ce projet. Et finalement, l'identité même de Manifeste, c'est à la fois un nom qui est hyper puissant, où je me sens une responsabilité. Et puis un logo qui est une identité qui est hyper bouillonnante. Et c'est ce contraste entre les deux qui est, euh, euh, je dirais, que, que, que je trouve, euh, que j'essaie de, de cultiver cette approche punk, parce que finalement, je me dis qu'il faudra bien trouver une posture particulière pour, euh, pour, euh, pour inciter les gens à changer. Euh, et que cette posture, elle ne doit pas être complètement extrême, parce que là, on, on, on perd le contact avec, avec, avec l'autre. Euh, mais elle ne doit pas non plus être moralisatrice parce que je pense que là on est sur des chemins qui sont moins faciles, peut-être, pour que la personne se, se l'approprie. À la fin de mes jours, j'aimerais pouvoir avoir démontré que c'est possible, que c'est pas une utopie, que ça ne nécessite pas de faire des sacrifices de vie et d'aller vivre dans des endroits euh, où euh, finalement euh, le le de la vie est encore plus bas qu'à Montpellier. Voilà, et qu'il et que, et qu est possible de combiner euh, du sens avec de l'économique euh, sans emprunter à des schémas euh, des années 70 pour le sens et des années euh, 80 pour l'économique. Quand le Dalai, le Dalai Lama, euh, un chercheur en neurosciences, un Touareg, et quelqu'un qui est docteur en psychologie interpersonnelle seront amenés parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres activités euh, a priori, euh, si ce n'est à aller se promener, euh, à travailler ensemble, et ben là, à ce moment-là, c'est toute la, hum, j'espère, la spécificité de ce, ce projet, de faire en sorte qu'ils apprennent à travailler ensemble et qu'ils voient que finalement, il y a des ponts dans, dans, dans leur raisonnement, même si euh, leur raisonnement part de, de, de, de, de points de vue euh, complètement différents.